C'est un projet Interreg. C'est un projet d'un Interreg spécifique qui s'appelle France-Manche-Angleterre qui réunit les deux territoires côtiers côté britannique entre la Cornouaille et le nord de Londres, côté français entre Lorient et Dunkerque pour simplifier. Les programmes Interreg sont des programmes de l'Union européenne qui visent à favoriser, on va dire, le développement économique durable avec des piliers qui sont parfois un peu différents suivant les programmes, mais qui, en général, comportent toujours le volet économie décarbonée. Et c'est donc dans ce cadre qu'on a répondu à l'appel à projet il y a maintenant, en fin 2018. Donc, ah, voilà. c'est un, un micro-projet dans le jargon de ces programmes. Deux ans, quatre partenaires, donc un budget de 500 000 euros, euh, qui vise donc à fournir une solution de service énergétique euh, pour la chaleur durable dans le bâtiment, l'habitat le bâtiment, pardon, Habitat résidentiel et tertiaire. Donc euh, on s'est attelé à cette question avec des partenaires que je vais nommer, mais on ne va pas les laisser se présenter, ça prendrait trop de temps, donc, qui sont la ville de Plymouth, Plymouth City Council, la Plymouth Energy Community, que je mentionnais déjà, la société Ezo et comme chef de file à l'ON, l'Agence Locale d'Énergie Climat de Bretagne Sud. Voilà. alors Et comment ce, enfin, cette alliance-là se, se fait alors C'est ce qu'on appelle un consortium, juridiquement, euh, qui est régi par un contrat euh, sous les auspices du programme Interreg qui lui-même est donc une émanution de l'Union européenne, puisque son, son financement vient de ce qu'on appelle le fonds FEDER. Yeah. Voilà. Ce programme est géré depuis l'Angleterre par un secrétariat conjoint, dans lequel euh, se trouvent des Anglais et des Français. Euh, voilà. donc on, a, on est au quotidien, si je puis dire, suivi par un, un officier de projet, qui est une Française, qui se trouve... Euh, en réalité, en France, mais qui voilà, qui travaille au quotidien avec les, les britanniques. Et, et pardon, le, le Brexit, Alors que ça a oui. Dans, dans... Alors le Brexit, est, il a, il, il a, il a eu plein d'influence parce que quand on a déposé le dossier déjà, on n'était pas sûr que le programme ne s'arrêterait pas. Ouais. Euh, donc on a pris ce premier risque. Et puis ensuite, il y a eu l'épreuve un peu complexe de négociation avec des des impacts potentiels pour le programme s'il y avait eu un, un, un, un absence d'accord en fait. Non. Nous, étant, comme on était un projet déjà accepté, on était hors d'eau. Euh, voilà. Donc, euh, mais ça, ça a créé quand même, je dirais, un peu un, une petite tension euh, supplémentaire. Oui. Donc euh, voilà. Euh, évidemment, il n'y a pas eu que ça comme impact puisqu'on a subi, euh, comme tout le monde, la pandémie avec les effets donc, euh, bah, de réorganisation que ça a entraîné, notamment euh, travailler à distance de manière généralisée. Mais quelque part, pour un, un projet pardon, qui est à vocation euh, transfrontalière, on était de toute façon beaucoup à distance. Donc voilà, ça n'a fait qu'amplifier ce qu'on faisait déjà. Il a fallu qu'on qu se passe de la réalité physique, de pouvoir se rencontrer dans des salles et de pouvoir mmh. débattre. Donc on a monté, euh, grâce à David qui nous a poussé un petit peu, à, à, on a monté... un à... Ce qu'on appelle un événement en ligne, hein, tout bêtement, euh, ou, ou un live, ça dépend comment on va l'appeler. On s'est appuyé sur, euh, sur un petit outil qui permet de diffuser sur les réseaux sociaux. Et bon, on a essayé l'exercice, euh, on va dire d'équilibriste, de pouvoir euh, ouais, informer et vulgariser les, les, euh, les questions de kilowattheures, de CO2. Donc, je dirais, le, le, le cœur de pourquoi les énergies renouvelables sont pertinentes. Qui Donc on a essayé cet exercice -ce de style de pouvoir diffuser pouvoir dire -ce en direct auprès de tout public. Euh, des, petites, euh, des petites vidéos qui sont maintenant en, en ligne, où on s'est appuyé sur euh, à la fois des notions euh, scientifiques et euh, on a essayé de garder un ton euh, assez, euh, assez ludique pour, euh, pour ne pas perdre... Euh, on va dire, l'auditeur de l'autre côté de l'écran. John, we are not forgetting you, and don't <rire> worry. Uh, we know that uh, you, are a bit, you are in a hurry uh, also. Je vais, je vais très, très, très brièvement, parce que dans le dossier de presse, vous avez quand même ouais, des informations, euh, surtout dans la partie graphique. À la fin, vous avez tout un tas de planches. On, on sera ravis d'ailleurs de vous fournir plus d'explications oui, par la suite, si oui, vous souhaitez. Euh, je vais quand même rappeler rapidement l'idée. On cherche à développer un service énergétique et pour ça, il faut évidemment qu'il s'appuie sur des éléments techniques de qualité. Donc, dans notre cas de figure, c'est à la fois produire évidemment suffisamment d'énergie, mais une énergie qui ne va pas contribuer au réchauffement climatique. Donc, je vais aller très vite sur les aspects techno-économiques du service pour vraiment concentrer sur la dernière partie. Et on pourra revenir après si on a le temps. Donc, un service énergétique pour nous, attendez, je retrouve Excusez-moi. Un service énergétique pour nous, c'est le remplacement d'un bien par un service. Donc, le bien aujourd'hui, c'est ce que les gens achètent, hein, les kilowattheures pour leur radiateur électrique ou, ou les litres de fioul. Et euh, le service, c'est euh, obtenir quelque chose qui soit de l'ordre du confort, on va dire, dans son appartement, par exemple. Et donc. Pour un client classique, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Dans le rôle actuel du propriétaire de maison individuelle, c'est de finalement acheter son système et ensuite le gérer par lui-même. Mmh. Ce sont des choses complexes qui coûtent cher à l'achat. Donc, le service énergétique lui enlève, lui retire ses rôles pour lui remplacer par simplement un bénéfice direct. Oui. Donc, je vais essayer d'être très rapide, mais évidemment, c'est un sujet où on pourrait parler des heures service énergétique, c'est aussi un engagement de long terme des deux parties, entre une société de service énergétique et un client, parce que tout, chacun a y bénéficié. C'est également euh, quelque chose qu'on considère, nous, comme euh, forcément bénéficiaire pour le client, c'est-à-dire que ça doit être moins cher que la solution la moins chère aujourd'hui. Et qu'il est plus face à la problématique de l'amortissement. Voilà, exactement. exactement. Il n'est plus investisseur. Et c'est quelque chose qui doit respecter les droits du client, c'est-à-dire qu'à la fin euh, du contrat, euh, il peut revenir, si vous voulez, à la situation initiale où il n'avait pas de système installé chez lui. Je vais très, très vite, hein, mais on pourra y revenir parce que je veux laisser du temps à John. Euh, juste pour vous donner euh, le chiffre qui, qui va peut-être permettre de démarrer les questions, aujourd'hui, si on calcule un service énergétique sous forme d'une mensualité, c'est-à-dire que vous vous abonnez à quelque chose et vous recevez en échange de la chaleur durable dans, pour le, le chauffage et l'eau chaude sanitaire. D'après notre premier modèle, on obtient quelque chose qui est moins cher que la solution gaz classique où on fait, un, on fait installer une chaudière gaz chez soi par un installateur, etc. Donc ça, pour nous, c'est très important parce que déjà, de ce point de vue, c'est un bénéfice pour le client. Et puis ensuite, évidemment, il y a tous les autres bénéfices, la tranquillité d'esprit, si ça tombe en panne, ce n'est pas moi qui dois gérer. Et puis, évidemment, pour les générations futures, le fait qu'on ne contribue pas à, aux émissions de CO2. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler mmh. plein d'autres choses, mais j'ai envie de laisser du temps à John. John, are you ready? Because you are going to talk a little bit now. Uh, I think I just introduced the energy service concept to, uh, in general. And um, I would like you to now maybe zoom in uh on what does it mean in Plymouth and in particular the sites I think talking about the demonstration sites is a very interesting uh role you could have in this press conference good afternoon um yeah we're very pleased to be able to be involved in this project um it's really I don't know if you can see can you see the um yes we can John. And don't forget okay. to stop from time to time so so that i can translate should va explain okay yeah. okay <laughs> <laughs> right <laughs> um so yeah so yes i'm john Selmer from plymouth city council as David's uh, mentioned um we've been working on trying to decarbonize heat for many years um and it's a big issue in the uk as i'm could sure it is in france john, john could you please switch your uh, your uh, slide on full screen mode because we okay i'll you, try on the bottom right there is a little uh, screen uh, next to a little book there is a little um icon And, uh, yes on the bottom right it? you no know, it's not right okay maybe you cannot okay forget about it Okay, all right, sorry. Um, apologies if it's uh, not perfect. Um, so, yes, buildings are 30% of the UK carbon emissions. So heat is really important. It's about a quarter of the overall carbon emissions in the UK. I won't say too much about that, but we need to deal with heating. Okay. Uh, let me translate. So, les, les bâtiments, comme en France d'ailleurs, hein, c'est à peu près équivalent. C'est 30% des émissions. Le mm. bâtiment résidentiel et tertiaire. Mm. Il faut rajouter quand même. Je précise que au, au Royaume-Uni, ils ont vraiment beaucoup plus de gaz dans le chauffage qu'en France, qui a beaucoup de radiateurs électriques et, et de pompes à chaleur. Donc il y a en, L'urgence est encore plus grande à changer le système. Uh, you, yes, John, you can. Uh, and at the moment, um, 80% of houses, homes, are, are heated using gas. 80 mm. au gaz. So it's a big issue. Um, and so, yes, so the Climate Change Committee, who advises government, is pushing for the rollout of heat pumps electrification of heat, um, to get to a million heat pumps per year by 2030. L'objectif du gouvernement britannique est de, de passer à un million d'installations de, de pompes à chaleur par an mm. euh, à partir de 2000. Uh, when exactly does it start? 2020? Uh, uh, yes, for so scaling up in the 2020s. And just to okay. put it in context, currently millions. there's about 30,000 per year. Ils veulent passer de 30 000 à 1 million par an. Ce n'est pas une petite augmentation. So, you know, the Sun People project's been fantastic for us to understand how to introduce heat pumps and solar into a range of different building types, housing to commercial public buildings, historic buildings. Donc l'intérêt du projet Sun People, que je n'ai pas mentionné d'ailleurs en détail, c'est bien de faciliter euh, cette décarbonation de la chaleur en, en, en, en combinant oui. plusieurs technologies qui sont aujourd'hui bien maîtrisées. Euh, D'une part, les pompes à chaleur, comme disait John, pompes à chaleur qui trouvent leur chaleur dans l'environnement, donc euh, air, eau, euh, terre, etc. Mais également les, les technologies solaires que le grand public connaît thermique. bien. Solaire euh, thermique. Solaire thermique, mais solaire photovoltaïque oui, quand on, pour alimenter la pompe à chaleur en électricité. Évidemment, des stockages de performants parce que tout ça, évidemment, est encore plus efficace quand on peut tamponner un peu, si je puis dire, d'une journée à l'autre, ou d'une semaine à l'autre. Mm. Sorry, John, I added a lot of things. Uh... <laughs> that, that's, that's fine. Uh, so all, all these buildings and more um, have been assessed um, for heat pumps, and uh, I know uh, many of them are being delivered uh, with heat pumps and, and solar donc aujourd'hui beaucoup de ces uh, bâtiments en rénovation sont, sont finalement bénéficient de, de l'ajout de, de ces technologies and uh, what, how, what do you mean by a lot of these buildings it's it's, uh, you mean in Plymouth or uh well, well yeah so many of these buildings that we've um, tested for feasibility yes. uh, are actually moving ahead with uh, installations voilà, donc en fait, le rôle du, du Plymouth City Council, c'était de, de permettre le développement de ces, de ces nouvelles, le déploiement, pardon, de ces nouvelles approches sur les bâtiments de la ville, et euh, la plupart des études de faisabilité ont démontré que c'était possible. OK. Um, so, and obviously we, we assessed, um, in terms of heat pumps, uh, solar is... is um perhaps well, better understood and well-developed. But in terms of heat pumps, we assessed uh, which source of heat pump, uh, where it would draw the heat from, from air, uh, from the ground or from the water. And similar to uh, Plymouth is a city surrounded by the sea. Um, yeah, so John has said that in the case of Plymouth, they experimented at the same le, leur source dans l'air, mais également ils souhaitent expérimenter avec des pompes à chaleur marine qui sont tout aussi intéressantes, okay, nice. mais beaucoup plus rares aujourd'hui. Yeah. Et, et surtout pour des, des, des villes côtières comme Puymous et Lorient, ça a beaucoup de sens. Um, so, as you, you know, as I say we, we're looking at marine use of seawater in some cases for some buildings um, or collections of buildings around uh, the coast. Ok, donc euh, oui, yeah, move on, move on. Mm. Yeah, and uh, on the left-hand side, you can see uh, a visualization of a, an energy center which is using a high-temperature air-source heat pump. Ok, euh, donc parmi les bâtiments que le conseil municipal de Plymouth a considérés, c'est ce qu'on appelle un hôtel, des hôtels d'entreprise, hein, euh, dans lesquels il se trouve un, un centre de données, donc qui produit puisque ce sont beaucoup de, de machines, d'ordinateurs qui, rassemblées qui produisent beaucoup de chaleur, euh, et donc cette chaleur est réutilisée. Hein. Une, finalement, une pompe à chaleur, elle peut aussi faire ça, elle peut récupérer ce qu'on appelle de la chaleur fatale, et dans le projet Sun People, on, est, on utilise bien des technologies solaires, mais on, on ne s'interdit pas, dans ce cas de figure par exemple, à considérer que la pompe à chaleur peut aussi récupérer de la, de la chaleur industrielle. Commercial. Um, Commercial. So, with um, fitting heat pumps and these solutions to older buildings, some of which are historic and some of which aren't particularly energy efficient, uh, has a number of challenges which we've explored through our case studies. Donc, la ville de Plymouth avait comme objectif de pas simplement aller vers les bâtiments les plus faciles à, à rénover, mais également de s'attaquer à des bâtiments historiques mm -hmm. qui ont euh, des je dirais un, des, des performances énergétiques assez moyennes, voire faibles, euh, et puis avec des contraintes évidemment architecturales très nombreuses. Et euh, ça, cette remarque, elle vaut aussi pour la France. Hein, you, OK. OK. Um, ideally, you would um, insulate the buildings well, improve um, their reduce the heating demand uh, uh, to make the heat pump more efficient. But we found that. Um, Now there are heat pumps available with with some historic buildings which are protected it's quite challenging to do that in some cases and so you can uh, there are high temperature heat pumps which can work uh, efficiently uh, even with with a few changes to the building. Oui alors un point important parce que les pompes à souvent sont considérées comme des des générateurs de chaleur basse température et dans les anciens bâtiments on est souvent avec des systèmes de radiateurs traditionnels qui fonctionnaient à haute température et la ville de Plymouth a démontré avec ses études que il était possible de gérer ce problème sans difficulté en utilisant les bonnes pompes à chaleur donc il y a John uh, I add a few things okay and and you know so existing heating systems right. um, may need to be reduced in temperature um mm -hmm. but but in terms of you also need to think about the space that's available um which may may or may not be available for buildings mm -hmm. to fit the heat pump and to um <clears throat> also to think about the electricity capacity Mmh. Mmh. Mmh. Euh, c'est ça. Au Royaume-Uni, il y a cette question des systèmes haute température donc, qui se pose. Il y a aussi la question du réseau électrique, puisque euh, euh, leur réseau n'est euh, peut-être pas aussi, euh, aussi solide que le nôtre. Ils ont donc des, des questions qui se posent dès qu'ils rajoutent beaucoup de systèmes électriques euh, sur leur réseau. Euh... J'ajouterai à cela que la, le développement aujourd'hui au Royaume-Uni du solaire thermique n'est pas très très important parce que climatiquement c'est quand même moins favorable qu'en France euh, et que donc de ce fait la pompe à chaleur a une importance beaucoup plus grande que chez nous euh, je dirais dans ces systèmes dans Sun People. Euh, sur côté français, on a essayé de développer des systèmes plus équilibrés où on avait une PAC qui avait un rôle de renfort mais pas forcément un rôle central. Mm -hmm. Okay, yes. so we developed a, a checklist. Uh, I don't know if you can see this slide, but we developed a checklist for, for building owners to understand what they need to think about um, with these sorts of installations. Okay. Bon, we oui, un aspect important euh, du, de la contribution britannique, c'est de euh, finalement euh, faciliter le travail au maître d'ouvrage lui permettant de, de prendre des décisions grâce à une checklist d'informations importantes à considérer euh, avant de pouvoir euh, finalement s'engager euh, sur la solution euh, sun people okay Est so um you know and, and these these installations are going in uh, this year into these buildings we've been uh procuring uh contractors um and we're going to monitor them over the next year or two to see how they're performing alors c'est vrai que c'est un aspect très important du projet le projet est euh, évidemment une, une étude euh, de faisabilité d'un service énergétique ça c'est le premier la premier aspect que j'ai mentionné euh, au tout début mais c'est aussi euh, sur des sites existants des sites réels mm. donc il faut qu'on montre la pertinence sur des sites réels pour que finalement on ne soit pas simplement dans de, je dirais, un discours un peu théorique et qu'on qu qu passe à l'action. Euh, le projet étant euh, d'une durée euh, quand même courte pour, un, pour euh, véritablement mettre en œuvre un chantier complet, on n'a on pas pu le faire sur tous les sites, mais ça faisait partie du jeu, si je puis dire. Euh, dans le cas de Plymouth, il euh, y a eu, euh, dans mon souvenir, deux sites qui ont été achevés, mais la plupart sont... À l'état d'études avancées et de ce qu'on appelle en anglais le procurement, c'est-à-dire la phase d'appel d'offres pour engager euh, les bons euh, fournisseurs, maîtres d'œuvre, etc., de, qui, qui euh, vont ensuite réaliser les chantiers. Donc, euh, voilà, John décrivait le fait qu'ils avaient atteint cette phase euh, à ce stade. Ah, euh, si France... oui, John. Euh, en France, on a été plutôt centré sur des études. Euh, parce qu'on euh, a voulu en fait euh, considérer un très grand nombre de typologies de, typologie de bâtiments, depuis la maison individuelle au fioul jusqu'à l'hôtel d'entreprise chauffé à l'électricité, euh, euh, radiateur électrique, en passant par, qu'est-ce qu'on avait d'autre, des, des hôtels. Enfin, bon, c est, c est, on a voulu diversifier les approches et euh, les contraintes de temps euh, ne nous ont pas permis d'atteindre la phase chantier. Comme, comme du côté britannique. Il y a un chantier en cours, mais qui n'est pas tout à fait fini. Oui, l'hôtel. C'est à l'assaut la... as de l'arbre Non Non, okay. non, non c'est la, la maison d'enfance. Ah oui, tout à fait, tu as raison. Tout à fait. Voilà, on n'a on pas de chantier livré à la fin du projet comme ça a été du côté britannique. Mais c'était une question de maturité de, euh, dans les différents cas. Ce n'est pas une question d'impossibilité. Il faut que j'aille à l'arbre. Ça c'est un beau sujet à creuser. Il faut que j'aille euh, me défendre. Voilà, euh, John, you would like to talk about community energy now? I see your slides. On va parler maintenant de ce que une contribution importante côté britannique qui est comment des, ce qu'on appelle en Angleterre des community et des energy communities pardon euh, peuvent contribuer à de telles transformations. Donc en Angleterre les energy communities ce sont des citoyens qui se rassemblent, parfois seuls, parfois avec des tiers de, comme des collectivités locales ou bien voire même des entreprises privées dans certains cas. Donc il y a une grande diversité hein, de cas de figure. Mais globalement, c'est l'idée que euh, c'est cette expression britannique euh, grassroots. Donc ça vient de la base. Les gens euh, ouais. amènent les sujets sur la table et, et, et participent également au financement. Donc ça, c'est quelque chose de, de quand même très particulier. Il euh, y a des équivalents en France, mais euh, je dirais que le mouvement Energy Communities, et John va en parler un peu, il est beaucoup plus développé là-bas. D'accord, Ouais, est-ce que dans la France, est-ce que ça, des, des projets euh, euh, de les gens qui s'assemblent euh, soit pour les éoliennes soit pour... Voilà, alors il y a eu ça en Bretagne, Elyen. tout à fait. Éoliennes en pays de Vilaine est un exemple très connu, tout à fait. So, um, yes, yeah, so Plymouth Energy Community is uh, a cooperative, um, it, it's, a cooperative-type organization um, focusing on uh, addressing climate change and uh, fuel poverty in Plymouth. Donc uh, Plymouth Energy Community, la deuxième entité uh, impliquée dans le projet après la ville de Plymouth, est une une organisation de type coopératif uh, qui est uh, donc. Uh, qui rassemble à la fois des citoyens, euh, la ville de Plymouth à l'origine, et puis. Euh, are there private organizations in uh, PEC? Uh, it's, um, it's, a, it's an independent, um, not-for-profit organization. OK. okay. Yeah. Donc c'est une structure indépendante de la ville et qui est à but non lucratif. You can go on. Okay, um, so P PEC or Plymouth Energy Community has um, been, existed for about 10 years and um, it's delivered quite a lot of uh, community um, renewable energy projects, uh, primarily solar, um, raising uh, investments from local people um, who can invest in it and get a return. Donc euh, des gens euh, locaux euh, qui investissent dans des systèmes de production d'électricité solaire, ça a été le premier objectif de PEC et il y a dix ans. Please go on. Um, yeah, so it's been interested, obviously it's been participating in, in this project because it's interested in doing projects around heat and decarbonizing heat. Um, but and so it's been exploring the use of um, business models Um, around use of, of heat pumps and solar um, and looking at the legal and um, financial viability. The novelty is that in this project, it has allowed this energy community PEC to be involved in a new field, which is sustainable heat, with the help of heat pumps and solar technologies. And that is very, very new. There are very few de, de situations de ce type uh, en Grande-Bretagne et en France. Uh, uh, yeah, so uh, at the moment um, uh, PEC has a good reputation, it owns 20% of the renewable energy uh, capacity in Plymouth um, and it's trusted uh, by local people um, as being fully independent um, and So, uh, you know, by using community energy, it can help to overcome some of the barriers to these types of projects um, by providing the capital finance, uh, by uh, investing in a better quality solution that will perform better, um, because at the moment, these sorts of solutions are quite complicated for building owners to um, consider. Alors, Peck a une très bonne réputation à Plymouth euh, parce que il a, les, la, je dirais, la, la crédibilité d'avoir fait tout ça depuis dix ans. Euh, que c'est également, il implique des citoyens, donc euh, il y a également cette relation particulière. Et euh, de la part des maîtres d'ouvrage, c'est aussi euh, une source d'information euh, de qualité qui va le, leur permettre de prendre les bonnes décisions. You know, we've been comparing uh, notes across the channel with um, with the projects in France. Um, in the UK, it, it's quite challenging at the moment because the um, gas is so cheap, and all the taxation is on electricity. Um, so that we we need some we need at a national level uh, more to be done to help encourage these schemes. Oui, alors ça c'est un point très important côté britannique, euh, c'est que effectivement il y, a une, il y a un désavantage fort euh, des solutions qui pourraient utiliser l'électricité, donc euh, la, la pompe à chaleur en est une, euh, parce que le gaz est, étant produit nationalement, hein, il y a des entreprises britanniques qui, qui sont... Euh, avec la mer du Nord, et grosses productrices de gaz, mm. il est historiquement beaucoup moins taxé que l'électricité. Et donc, ça crée mm. des, une sorte de, de pénalité mm. à la transformation euh, du marché. Et pour les collectivités locales, notamment, euh, qui euh, ont besoin d'aide, de, de, de, voilà, ça, ça crée ouais, un obstacle supplémentaire. C'est un, un, un, un, ouais. de... un obstacle réel. Uh, OK, uh, John, so, um, Dan, if Dan wants to show up uh, and say something, I think it would be great to have him. Hi, Dan. <laughs> Hello. Sorry, I managed to not throw my laptop out of the window. <laughs> okay. Um, so, good to see everyone. So, yeah, from Plymouth Energy Community. So, I'm sure John's said a lot about uh, what we do. But, uh, yeah, I guess if I summarize it very quickly, um, it's, it's been a really useful project to understand what we as a community energy group can offer, and particularly to help us uh, improve our skills so we can offer really good independent advice to to homeowners. OK. Bon, pour PEC le, le bénéfice premier du projet ça a vraiment été de d'approfondir le sujet de d'acquérir de nouvelles compétences euh, de manière à ce que euh, les les prochains projets qu'ils vont mener dans ce domaine soient beaucoup plus performants à la fois techniquement, économiquement euh, et et donc que la réputation de PEC grandisse sur ce sujet. Mm -hmm. uh, Dan, we might want to keep it like that for you, unfortunately, uh, uh, we'll ask Samuel maybe to say something uh, because he has been very quiet, <laughs> uh, we'll switch to French but uh, I will translate uh, if necessary. Samuel, okay. euh, tu as vu, on a été très très rapide sur la partie française, euh, et là, surtout, et sur les EO. Euh, mm -hmm. Je pense que ce serait sympa que tu dises quelque chose, euh, ton point de vue sur ce qui s'est passé, euh, et bénéfices, etc. Mm -hmm. Alors, euh, ben, nous, en fait, euh, le projet euh, a, a soulevé, nous a permis de travailler sur beaucoup de sujets et euh, beaucoup de sujets qui nous ont permis de on va dire de renforcer essentiellement euh, des parties euh, on va dire euh, des parties euh, juridiques des parties euh, et essayer de comprendre en fait qu'est ce qu'on enfin, les l'étendue les de ce qu'on pouvait faire dans le cadre d'un de quelque chose qui est différent de l'achat, revente d'un produit euh, qu'on achète, qu'on revend au client pour l'installer et pour satisfaire un, un besoin, euh, une demande avec crédit d'impôt, etc. Julio, qui est euh, la personne des CEO avec qui, laquelle on a travaillé le plus, n'est pas là, il est en congé paternité. Mais euh, j'ajouterais à ce que tu as dit, euh, quand même, tout ce que Julio a apporté au projet qui était vraiment fondamental, on a, euh, dès le départ du projet, fait le choix euh, de euh, s'appuyer sur... Euh, une plateforme de simulation suisse qui s'appelle Polisson Designer pour euh, nous permettre d'avoir rapidement euh, des informations techniques sur les systèmes qu'on envisageait. Et Julio a mis en place ce, cette solution au sein du projet avec beaucoup de succès. Ça nous a permis de comparer les différentes options euh, de manière rigoureuse et d'en faire également une simulation économique qu'on a enrichi, qu'on a complété avec notre propre simulation de services énergétiques. Vous voyez, donc, je crois que du côté des EO, cette, ce savoir-faire va, va finalement se pérenniser, puisque mm -hmm. euh, Julio nous avait annoncé que vous alliez également euh, utiliser Polisson dans l'avenir, pour mm -hmm. vos propres besoins, et on en est ravis, parce que c'est notre conviction qu'aujourd'hui, les acteurs du marché n'utilisent peut-être pas assez de solutions de ce type et donc, euh, on peut être souvent une vision un peu euh, simple, voire euh, excluante des, des, des techniques, alors qu'avec un logiciel comme celui-ci, on va très facilement vers ce qu'on appelle le multi-énergie. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter Je dirais que Julio a également contribué fortement à la partie modélisation du service énergétique, en se basant sur le cas de figure qui est le vôtre, hein, qui est la maison individuelle. D'ailleurs, peut-être dans les dernières minutes, là, on pourra revenir là-dessus si ça vous intéresse. Euh, mais euh, pour moi, ça, c'est un, un élément très fort de la contribution des EO. Donc, euh, peut-être c'est à vous, madame, si vous avez des, des questions euh, à la fois pour bah, les Britanniques. je suis très intéressé, en fait, de ce que vous, vous disiez en préambule, c'est-à-dire oui. est-ce qu'on si, est, -ce qu est sur le point, effectivement, de, je ne sais pas si c'est à l'échelle de l'Orient ou d'envisager de, effectivement une, une structure qui se chargerait de... Ah oui, ouais, de, alors, de... on en a parlé, on, on en a parlé. parlé c'est une évolution parce... possible, parce qu'on a un outil qui existe déjà au niveau de la, de la ville de Lorient, mais qui embarque euh, l'agglomération de Lorient, mais aussi qu'un par les communautés, et d'autres ouais. communes hein, qui sont adhérentes, c'est la, la société publique locale, ouais. Bois Énergie, et dans alors c'est Bois Énergie Renouvelable, et donc il y a effectivement le bois, mais il n'y a pas que le bois, et c'est une, une volonté que je porte... Euh, de faire en sorte que la SPL justement puisse développer des solutions de réseaux de chaleur très basse température, en utilisant évidemment des pompes à chaleur, avec des, de la chaleur fatale, hein, des effluents en particulier au niveau de nos stations d'épuration, qui euh, rejettent de l'eau clarifiée à température relativement stable, toute l'année, même l'hiver, et sur laquelle on a un gisement d'énergie qu'il nous faut valoriser. Voilà. Donc, c'est un travail effectivement qui va nous inspirer, le travail qui a été fait là dans le cas de Sun People en particulier, ouais. parce que euh, il faut qu'on monte un modèle, c'est-à-dire un modèle de euh, commercialisation d'une certaine manière de cette chaleur, parce que qu'il euh, faut réussir à, à faire en sorte que le système que l'on mettra en œuvre soit suffisamment simple pour que l'utilisateur final finalement, on ne trouve pas de désagrément. Et puis, évidemment, qu'il soit aussi euh, soutenable du point de vue économique. C'est-à-dire que l'utilisateur final pourrait être aussi motivé, pas qu'on en dise, hein, même s'il a la, la volonté de, de décarboner ou de participer à la lutte contre le changement climatique. Il ne faut pas que ce soit pour lui un, un surcoût euh, inabordable. Mm. Voilà. Donc, il faut qu'on réussisse à, à faire cela. On travaille, on commence déjà à travailler dessus. C'est-à-dire qu'on mène en particulier sur l'aspect technique il euh, y a un certain nombre d'études qui ont déjà été réalisées. Euh, sur l'aspect juridique, c'est un travail qu'on va, qu va faire et qu'on va essayer de mettre au point. Et je pense que euh, le travail qui a été fait dans le cas de Sun People va aussi contribuer à nous éclairer. C'est quelque chose de très concret et que l'on vise effectivement à, à, au moins à débuter sur le mandat, voire à peut-être avoir une première réalisation euh, avant la fin du mandat. C'est vraiment très intéressant ces croisements de partenaires parce qu'on voit qu'en Angleterre, la spécificité des communautés énergétiques est, est, est étrange pour nous parce que ça concentre beaucoup d'actions concrètes sur le territoire avec des publics très larges. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le partenariat avec ASEO qui est plutôt spécialisé, j'ai bien dit plutôt, hein, pour les, les maisons individuelles, là la collaboration avec l'ASPM s'est faite durant tout le projet. Et on a aussi euh, sur le territoire une compétence de communauté énergétique, mais qui est, oui. plus, qui est plus, qui à peu près le même âge qu'en Angleterre, mais qui, qui a... Qui reconnu... Tu peux mentionner un, un dialogue un, avec PEC, d'ailleurs. C'est oui. euh, on s'y met. Oui. Et il y a eu des échanges pendant le projet avec cette, euh, cette communauté énergétique. Donc on le voit là, est, on est vraiment à la croisée entre une société citoyenne qui peut proposer euh, du service, la société publique locale qui, qui a cette force de pouvoir organiser des réseaux de chaleur et le développement des énergies renouvelables pour les communes euh, sur le territoire, et puis cette expérience euh, d'ASEO les, avec les particuliers, et, et cette, cette manière de faire hein, chez les Anglais qui est différente, on a vraiment un croisement de regard hein, très intéressant. Et oui, j'en profite quand même pour ASEO, hein, pour euh, signifier que dans le cadre de de l'adoption des, des dernières mesures en matière de subventionnement aux, aux équipements énergétiques, les chauffe-eau solaires autoconstruits restent subventionnables par la, la régenération au même niveau que, que les produits que l'on peut trouver dans le commerce et qui seraient installés par les, par les soci sociétés privées classiques. Voilà. On peut encourager hein, cette... Euh, oui, l'autoconstruction et le fait que les, les citoyens euh, se saisissent de ces problématiques et, et mettent, euh, mettent les mains dans, euh, sous le capot, c'est intéressant. C'est vrai que sur l'Orient, il y, a un, il y a quelque chose, enfin l'Orient, Bretagne, enfin, de façon générale en France, il y a beaucoup de, encore de maisons individuelles chauffées au fioul, c'est un véritable enjeu parce que euh, ce sont des parfois des propriétaires pauvres, donc, ils n'ont pas les moyens d'investir. Euh, ils se trouvent souvent pris en tenaille entre des, des frais de chauffage qui augmentent, des frais de mobilité qui augmentent, parce qu'ils habitent souvent loin de, du travail, etc. On l'a vu avec l'actualité il y a quelques années. Voilà. Donc, un des, une des visions de Sun People, c'est aussi de fournir aux collectivités et de façon générale aux structures publiques un, un nouveau moyen d'action, qui est le service énergétique, parce qu'il intègre tout parce qu'il simplifie la vie du client, parce qu'il donne vraiment au, au client final, au propriétaire pauvre, euh, une solution qui ne va pas lui coûter plus cher que ce qu'il dépense aujourd'hui. Euh, ça peut vraiment piloter la transition énergétique sur un territoire d'une manière, euh, je dirais, moderne, parce que ça va, le service énergétique, euh, finalement, délègue à la société de services énergétique toute la complexité. Et ce n'est pas au client, au, au propriétaire euh, que ce soit dans le tertiaire ou bien dans la maison individuelle, de d'avoir à gérer ça. Voilà. Um, John, we we have been talking a little bit about uh, the future of uh, some people on the Lorient territory. Maybe you want to say something also for Plymouth? Sure, yeah, that'd be fine. Um, yeah, we still like to keep working with Lorient, with uh, Alouin, to share our experience in this space um but very much um we're keen to roll out the use of heat pumps to decarbonize the city's own buildings as well as sharing that best practice with um with others in the city and beyond okay yeah so lots of learning and uh, good practice exchange uh, coming and of course maybe uh i don't know in the in the in the Coming projects, we could have you around, even though uh, Great Britain is no longer in the EU. So we'll see. Uh, maybe that's a, a potential we, we extra for... extra motivation. <laughs> we can uh, book the trend <laughs> <Et> Donc uh, <laughs> yeah. John a dit que le système solaire combiné avec les pompes à chaleur avait évidemment beaucoup d'avenir à Plymouth et que uh, il souhaitait continuer à à développer des sites dans ce sens, c'est que euh, la coopération avec euh, l'Orient, ça c'est moi qui ai rajouté en anglais, la coopération avec l'Orient évidemment euh, à travers les programmes de l'Union Européenne est un peu compliquée maintenant que le Brexit a eu lieu, mmh. mais toujours possible, hein, il faut penser que... Euh, <rire> Je vais peut-être faire une, une petite euh, aparté, mais le, les programmes de l'Union européenne impliquent la Suisse régulièrement, impliquent euh, la Norvège, impliquent même des pays encore plus lointains, oui, les États-Unis. Ou... Non, ce n'est pas, pas la fin, mais disons que les niveaux d'engagement financier ne seront pas ouais. du tout les mêmes. Les complexités de, pour participer au projet seront évidemment plus grandes. Et que, évidemment, euh, voilà, tout ça fait en, ne facilite pas les choses. Est-ce que, est que vous avez euh, peut-être une autre, d'autres questions de fond comme ça ou d'avenir non, non, non, non, je préfère déjà. D'accord. <rire> euh, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que concernant toute la documentation qu'on vous a transmise, ce n'est qu'un aperçu. Si vous avez la moindre question technique, vous souhaitez avoir des éclaircissements côté britannique, on transmettra, évidemment. Euh, vous pouvez nous écrire un mail et, ou, ouais. ou même nous appeler. Et euh, moi-même, je, je suis à votre disposition. Les... Euh, les aspects techniques du projet peuvent être un peu touffus euh, et, euh, et c'est toujours mieux d'avoir une petite conversation euh, pour oui, clarifier. Si